5 choses à ne jamais dire à une chanteuse ou un chanteur. On va en parler. Alors ça va forcément t'intéresser si tu es toi-même chanteuse ou chanteur parce qu'on t'a peut-être déjà dit ça. Ça peut t'intéresser aussi si tu es prof de chant ou coach vocal. Voilà, ce sont des choses vraiment euh, qui, qui voilà, il faut vraiment éviter. Bon, on va, on va, on va en parler tout de suite. Juste avant, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube si tu souhaites recevoir tous mes nombreux conseils, des tutos, des astuces et des exercices pour développer ta voix et apprendre à bien chanter. Il y en a trois par semaine et si tu cliques sur la petite cloche sur le côté, tu recevras les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 chanteuses et chanteurs à suivre cette chaîne YouTube et je vous en remercie. Alors, chanter, c'est chanter, quelque chose de très euh, personnel finalement parce que euh, la voix, elle sort de, de toi hein, quand tu chantes, elle ne sort pas de la guitare. Euh, quand tu joues du piano, si le piano est un peu désaccordé, ce n'est pas toi euh, qui joues mal. Euh, je veux dire, c'est le piano qui est désaccordé. Si euh, tes cordes de guitare sont euh, anciennes, euh, usagées et qu'elles ne sonnent plus beaucoup, voilà, tu vas gratter la guitare et tu vas dire bon, ouais, ma guitare, ça sonne plus trop. Quand tu chantes, on peut très difficilement dissocier le son de toi-même. Et tu verras que d'ailleurs, il faudra, faudra qu'on le fasse après, je vais t'expliquer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que chanter, c'est se livrer, c'est très intime. Ça peut être très personnel d'exposer sa voix comme ça aux autres et du coup, les remarques qui seront faites à une personne qui chante, elles peuvent, être, elles peuvent avoir beaucoup d'impact, elles peuvent être très blessantes. En plus, en fonction de la confiance en soi de, de la personne euh, à qui on aura fait cette remarque, ça peut vraiment faire des dégâts psychologiques importants. Alors, euh, très souvent euh, quand on fait une remarque à quelqu'un, ça va être pris euh, forcément euh, pas, comme un jugement. Hein C'est-à-dire que ce n'est pas juste une simple observation qu'on va faire, euh, on, va, on va donner notre avis et ça va tomber un peu comme une sentence, comme ça, comme un jugement qu'on va donner, alors que ce n'est pas forcément notre, euh, notre envie hein, quand on dit ça, mais il faut faire attention parce que voilà, quand, euh, quand on dit quelque chose à quelqu'un, bah, cette personne elle va le prendre forcément comme un, un jugement d'elle-même. Alors, je vais t'expliquer un petit peu euh, quelles sont ces 5 choses à ne jamais dire à une chanteuse ou à un chanteur. Juste avant, tu peux partager cette vidéo à tes amis si tu penses que ça peut les intéresser. Si certains se sont pris des fois des remarques comme ça et que ça les a blessés, ce que je vais expliquer à la fin de cette vidéo devrait pouvoir les aider, ils t'en remercieront. Alors, première chose à ne jamais dire à une chanteuse ou à un chanteur, c'est ta voix n'est pas faite pour ce style. Qu'est-ce que ça veut dire ça Eh ben, je ne sais pas trop. Euh, C'est-à-dire que euh, si on dit qu'une personne a la, la voix... Euh euh, rocailleuse parce qu'elle s'est flinguée la voix et on va dire bah, « Tiens, toi tu es fait pour chanter du rock, euh, et puis toi tu chantes. » Puis on va dire oh, « ben non, non, toi tu n'es pas fait pour chanter du rock. » Non, ce n'est pas ça Avec la voix, on peut faire ce qu'on veut. Franchement, euh, en travaillant la technique, en travaillant les couleurs de son, en travaillant les effets de voix, tu peux chanter tous les styles. Si tu as envie de chanter de la soul, eh bien, ça, va ça va demander une certaine recette vocale, mais cette recette, tu peux la faire. Euh, si tu veux chanter du rock, tu auras peut-être besoin de travailler les saturations, mais les saturations, ça se travaille. C'est des choses qu'on peut mettre en place si tu as une bonne technique vocale. Donc, dire à quelqu'un que euh, ta voix n'est pas faite pour ce style, c'est vraiment euh euh, c'est vraiment un jugement euh, très arbitraire et, et très limité parce que euh, ça, ça, ça place la personne dans une case, alors que la personne, elle peut-être qu'une seule envie, c'est justement de chanter dans ce style et dire que sa voix n'est pas faite pour ça, et eh bien c'est tout simplement n'importe quoi. Euh, peut-être qu'au moment où elle chante, le son euh, est hors style. Et Effectivement, si vous chantez par exemple du lyrique, ça va vous demander d'avoir un, un son particulier, un son lyrique. Et ce n'est pas votre voix qui fait que vous ne pourrez euh, pas chanter du lyrique. C'est juste que vous n'avez pas la bonne recette pour chanter du lyrique. Donc, si je te prends une image, si je te donne de la farine, euh, des œufs, du lait, tu peux faire euh, des crêpes sucrées, mais tu peux aussi faire euh, euh, des recettes salées avec. Et euh, ce n'est pas parce que euh, euh, voilà, tu as fait un, une fois des crêpes que tu ne pourras jamais faire autre chose. Tu peux faire du pain avec de la farine comme tu peux faire des crêpes. Donc, c'est pareil au niveau de ta voix. Euh, ta voix aujourd'hui, ta manière de l'utiliser, elle correspond peut-être au style que tu écoutes actuellement. Mais si tu as envie d'aller vers le jazz et que tu veux sonner plus jazz, moi, c'est des demandes que j'ai parfois d'artistes que j'accompagne qui souhaitent se lancer dans un nouveau style et euh, qui souhaitent apprendre les codes en fait de ce style-là. Mais ce sont vraiment des choses qu'on apprend. Donc, voilà, euh, dire à quelqu'un ta voix n'est pas faite pour ce style, c'est vraiment n'importe quoi. Deuxième chose à ne jamais dire à une chanteuse ou un chanteur, c'est tu chantes, Faux. Alors ça, euh, c'est vraiment, euh, vraiment le truc qui tue. Euh, tu chantes faux. C'est vraiment une des grandes craintes euh, des gens quand ils chantent, c'est de se dire est-ce que je suis juste, est-ce que je suis faux, est-ce que je suis juste... Déjà, juste et faux, c'est déjà vachement, euh, va déjà, euh, euh, euh, vachement sentencieux. C'est-à-dire que c'est faux. Bim, tu sais, c'est un petit peu comme à l'école. Tu t'es trompé, c'est pas juste, c'est pas bon. Si on, est, on regarde les logiciels par exemple d'analyse d'une hauteur de note, euh, le logiciel lui il ne dit pas que c'est pas bon, il dit que euh, la note elle est juste à 80 ou qu'on est euh, qu'on est euh, qu'on euh, qu qu converge sur la note à 90 par exemple, qu'on a 90 de justesse. Donc tu vois par exemple les logiciels eux n'utilisent pas cette appellation, ils utilisent un, un pourcentage en fait de convergence vers la note. Maintenant, les anglo-saxons parlent de out of tune, ce que je préfère finalement comme expression, ça veut dire que tu n'es pas, pas sur la note. Mais est-ce que c'est pour autant faux Pas forcément parce que tu peux faire une autre note comme euh, certains chanteurs vont le faire quand ils reprennent une chanson. Ils ne vont pas chanter la vraie note de la chanson, ils vont en chanter une autre. Si cette note, elle s'accorde bien avec la tonalité du morceau, avec la gamme, ça ne va pas sonner faux. Enfin, Je veux dire, cela ça, ne ça, ça ça sera pas dissonant. Euh, et quand bien même, il y a certaines musiques où la dissonance est tout à fait acceptée et encouragée. Donc, on pourra lui dire ben, tu chantes faux parce qu'il n'a pas chanté la note que, euh, qui était sur la partition. Mais peut-être qu'il est dans son interprétation qu'il a chanté une autre note et que ça colle tout à fait avec la tonalité de la musique. Maintenant, peut-être aussi que la personne euh, a les bons écarts relatifs, c'est-à-dire que euh, si par exemple, je te donne un exemple, je vais chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, tout le monde chante ça. Maintenant, si quelqu'un d'autre chante joyeux anniversaire, est-ce que c'est faux Non Joyeux anniversaire, c'est juste. Simplement, je ne suis pas dans la même tonalité que les autres qui chanteraient joyeux anniversaire. Donc, tu vois, dire à quelqu'un qui chante Faux, euh, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment pas lui rendre service parce que c'est une peur que les gens ont de chanter faux. Donc, si tu dis à quelqu'un qui chante faux, il va se bloquer, il va se verrouiller, et il y a très peu de chances qu'il puisse améliorer du coup euh, sa manière de chanter parce que pour chanter, euh, pour chanter juste, si on, appelle cette, cette appel, si on utilise cette appellation, cette terminologie, euh, il faut une certaine implication du corps. Il faut gérer ton flux d'air, il faut générer une vibration euh, vocale. Et des fois, les gens qui retiennent justement leur voix parce qu'ils ont peur euh, de, de, de chanter à côté de la note, eh bien, ils vont tellement peu s'impliquer dans leur chant qu'il n'y aura plus suffisamment assez de flux d'air, par exemple, pour faire vibrer les cordes vocales à la bonne vitesse, pour générer la bonne note. Et voilà, et donc, euh, dire quelqu à quelqu'un qui chante faux, ça ne lui rend absolument pas service. Il faut plutôt essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de, de l'aider, de lui donner des exercices qui vont pouvoir rétablir euh, la mélodie, s'il ne chante pas la bonne mélodie. Troisième chose à ne jamais dire à une personne qui chante, c'est ⁇ tu n'es pas chanteur ⁇ Toi, de toute façon, t'es pas chanteur. Combien de fois j'ai entendu ça euh, Qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, un chanteur, c'est quelqu'un qui chante, c'est tout. Ce n'est pas un label, ce n'est pas un truc, tu nais, alors toi, tu es chanteur, euh, toi, t'es mécano, toi, tu euh, Mais non quand tu, quand tu démarres dans la vie, tu vas à l'école, tu apprends à faire des choses et si euh, ta passion, euh, c'est la mécanique, eh bien, tu vas apprendre le métier de mécano. Mais euh, est-ce que pour autant, tu as besoin d'être un professionnel pour être mécano Non Si tu fais du vélo par exemple, tu n'as pas besoin de faire le Tour de France pour être un cycliste. À partir du moment où tu te promènes sur un vélo, tu es un cycliste. Eh c'est pareil quand tu chantes. À partir du moment, où tu chantes les chansons que tu aimes, eh bien, tu es chanteur, tu es chanteuse. Et cette manière de dire à quelqu'un, tu n'es pas chanteur, tu n'es pas chanteuse, c'est vraiment quelque chose de très blessant de dire, non mais toi, laisse tomber, en gros, tu n'es pas fait pour chanter, tu n'es pas pro, tu n'es pas là. C'est complètement bête de dire ça, parce que la personne ne pourra pas avancer à partir du moment où elle chante. Elle est chanteur. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est l'aider à mieux chanter. Et moi, c'est le but vraiment de cette chaîne YouTube où il y a plus d'une centaine de vidéos gratuites pour que tu puisses améliorer ta voix. Mais à partir du moment où tu chantes et que tu te renseignes sur le chant, c'est que tu es déjà chanteur. Quatrième phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois et qu'il ne faut absolument pas dire à une chanteuse ou un chanteur, c'est tu n'es pas faite pour chanter aigu. Alors, euh, sur quoi on se base pour dire ça, Je ne sais pas. Peut-être qu'on se base sur les capacités actuelles de la personne. Mais voilà, le fait est que dans, le, dans les sons naturels de l'espèce, on a des sons aigus en nous. On peut générer des sons aigus. Simplement quand on chante, on n'a peut-être pas accès pour l'instant aux notes aiguës. Alors après, je suis d'accord en fonction de la morphologie de la personne ira des personnes qui pourront chanter plus aiguë que d'autres, mais ça va se jouer vraiment euh, assez haut pour la plupart du répertoire courant tout le monde peut le chanter à condition tout simplement de travailler sa technique. Donc même si une personne au début a un faible ambitus, l'ambitus c'est l'écart entre la note la plus basse et la plus aiguë. Euh, la note chantable, euh, on va pouvoir étendre cette zone en travaillant. Moi, il n'est pas rare en accompagnant des artistes de leur faire gagner euh, une tierce, voire une quinte pour certains. Quand il y avait un gros blocage qu'on a déverrouillé tout simplement avec la technique vocale, ils ont gagné énormément de notes dans les aigus. Et euh, c'est voilà, dire à quelqu'un, de bah, toute façon, toi, tu ne peux pas chanter aigu, c'est le couper de toute une partie du répertoire qui souhaiterait peut-être euh, vouloir chanter. Et encore une fois, c'est euh, donner un jugement qui est dégradant, qui est négatif et qui ne fait absolument pas avancer les choses. Donc les amis... Essayez d'éviter d'utiliser cette phrase quand vous donnez un avis à un ami ou si vous êtes vous-même enseignant. Voilà, Faites vraiment attention, les mots ont un sens, les mots ont des effets sur la personne qui les reçoit et donc il faut vraiment être très précautionneux avec ce que l'on dit vis-à-vis d'une personne qui se livre à vous, qui chante, qui expose sa voix. Cinquième et dernière chose que j'ai sélectionnée aujourd'hui qu'il ne faut absolument pas dire à une chanteuse ou un chanteur, c'est arrête de crier quand tu chantes. Ça, on l'a beaucoup entendu. On l'a entendu euh, dire pour des artistes, pour se moquer d’elle. Je me souviens par exemple de Lara Fabian où les gens disaient de oh, toute façon, Lara Fabian quand elle chante, elle gueule. Euh, il faut bien être conscient que pour certaines hauteurs de notes et un certain volume sonore comme le belting par exemple, eh bien, au niveau du son euh, qui est généré, euh, ça correspond à un cri. C'est un appel, euh, c'est quelque chose de fort, de très impliquant. Donc après que, qu'en euh, termes de qualité de son, on ait l'impression d'avoir quelque chose de trop criard, là, ce sera plutôt une question de, de couleur de son et ça on va pouvoir l'affiner. Mais dire à quelqu'un, arrête de crier, quand tu chantes, ça va peut-être l'empêcher de chanter parce que si on est en train de belter, eh bien je vous assure les amis que pour belter, il faut crier. En tout cas, c'est l'équivalent au niveau de la charge vocale. Maintenant, okay, on peut équilibrer le son, on peut travailler le son, mais c'est plutôt ça qu'il faudrait travailler plutôt que de lui dire d'arrête de crier parce que sinon la personne ne pourra tout simplement pas chanter les notes aiguës à fort volume. Voilà les amis, alors attention maintenant, si vous-même vous êtes chanteuse ou chanteur et qu'on vous fait ce genre de remarque, moi je vous propose de vous poser la question de qui vous fait cette remarque Est-ce que euh, c'est euh, Tata euh, Janine euh, qui vous donne euh, cette remarque Vous savez, le tonton à Noël, qui connaît tout sur tout, parce qu'il a regardé euh, toutes les émissions de The Voice, c'est un fan, et du coup il s'est transformé en une sorte de professionnel de la voix. Et combien de fois j'ai entendu de, de jeunes ados euh, à qui le tonton disait non mais tu devrais chanter ça, non mais ta voix elle n'est pas faite pour chanter ça, euh, non mais euh, ça c'est pas bon ce que tu fais, alors que la personne tout simplement elle n'y connaît rien, juste voilà, elle est passionnée par ça, donc elle a envie de donner son avis, mais ce n'est pas, pas une professionnelle de la voix. Donc quand quelqu'un euh, vous fait ce type de remarque, voilà, vous pouvez vous dire, attends, qui est la personne qui me dit ça Ah oui, c'est tonton Michel. Bon, ok, tonton Michel, il aime bien toujours avoir son mot à dire, mais je veux dire, voilà, et vous, vous, vous laissez couler, euh, vous ne faites pas attention à ça. Maintenant, si c'est un professionnel qui vous dit ça, si c'est un pédagogue, un coach vocal, un professeur de chant, alors ce n'est pas très habile euh, de sa part d'utiliser ces termes parce que ce sont des termes qui sont assez durs, mais euh, euh, si, si cette phrase, si vous le dit, cette phrase, c'est qu'elle est, qu est peut-être tout simplement, c'est une remarque qui peut être constructive, mais simplement mal formulée. Et il faut bien vous dire les amis que la remarque qui vous est faite, elle concerne votre voix. C'est-à-dire que ce n'est pas un jugement de vous. Quand dans un cours de chant, moi ce que j'écoute, c'est la voix de la personne. Je vais me dire tiens, comment va sa voix aujourd'hui D'ailleurs, c'est une question que je pose. Comment ça va On va prendre des nouvelles de la personne, mais comment va ta voix Et tu peux très bien euh, avoir euh, toi être en très bonne forme toi-même et avoir une voix fatiguée par exemple. Et ce n'est pas toi qui es fatigué, c'est ta voix. Euh, et à l'inverse, tu peux avoir euh, je sais pas, moi tu peux être avoir une, une mauvaise mine euh, parce que tu as mal dormi et par contre ta voix va, va très bien sortir, ça sera très joli. Et là, c'est vraiment ta voix qu'on va analyser, euh, qu'on va décortiquer, qu'on va essayer d'améliorer et ne prends pas du coup ces remarques pour toi. D'accord Il faut vraiment dissocier les choses. Il y a ta voix euh, d'un côté et toi-même de l'autre côté. Voilà les amis pour cette vidéo. Si tu souhaites... Euh, améliorer ta technique vocale justement, si tu souhaites améliorer ta voix, je te propose qu'on le fasse ensemble et je t'offre ça pendant 30 jours. C'est gratuit pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ça, rien de plus simple, il te suffit de cliquer dans le lien euh, qui est dans la description si tu regardes sur YouTube ou ici sur le côté. En cliquant sur le lien, tu auras un formulaire et pas besoin de me laisser toutes tes coordonnées. Ajoute simplement ton prénom et ton adresse mail. Et tu recevras toutes les semaines plusieurs vidéos d'exercices que j'ai tournées pour toi pour t'aider à améliorer ta technique vocale. Je te dis à très bientôt. J'espère que tu ne recevras pas euh, trop souvent le genre de, de, de phrases que je t'ai évoquées aujourd'hui. Mais si jamais c'est le cas, eh bien, tu sais quoi faire. Je t'ai donné la clé à la fin de cette vidéo. Porte-toi bien. Ciao